Donc, bonjour, mon nom est Marc-André Mercier, enseignant à l'école secondaire de la Seigneurie. Bienvenue dans le défi 5, notre dernier défi. Donc, euh, dans ce défi, nous allons euh, faire quelques apprentissages en faisant euh, une aiguise crayon. Donc, euh, l'aiguise crayon va être composée de deux pièces, le contenant et ensuite de tout ça, le couvercle. Donc, c'est deux pièces séparées qu'on va faire pour éventuellement euh, être capable de les assembler. Euh, les apprentissages qu'on fera là, à l'intérieur de ce défi-là, ben, on va pouvoir euh, travailler avec euh, les filetages, donc euh, être capable de faire des filets pour être capable de les imprimer. Ensuite de ça, euh, fonction coq, on va également utiliser euh, des fonctions euh, d'extrusion de ré, euh, par révolution et aussi euh, des euh, lissages. Un autre type d'extrusion également là, qui peut être utile dans certaines situations. Donc première des choses, on va venir créer un projet. Donc, comme à l'habitude, j'ai cliqué sur projet, créer, suivant. Le nom du projet, ça va être Église crayon. Et l'emplacement. Ce sera comme à l'habitude à l'intérieur de notre Google Drive si possible. Donc, je vais aller chercher mon Google Drive. Et comme d'habitude, je vais créer un nouveau, euh, un nouveau dossier. Donc, un nouveau dossier. Et je vais l'appeler un guise crayon. Et je vais terminer. Et terminer. Donc maintenant, je vais pouvoir créer ma première pièce. On va créer en premier euh, le contenant. Désolé. Donc, je vais commencer par faire euh, une esquisse. Donc, commencer une esquisse 2D. Je vais venir sur le plan YZ. Je vais choisir un autre plan. Je vais venir faire un cercle. Le diamètre du cercle va être de 38 mm. Je vais sur Enter. Une fois que mon esquisse est faite, je vais terminer l'esquisse et on va faire une extrusion. L'extrusion dans un seul sens, on va faire une extrusion de 44 mm de hauteur. Donc là j'ai mon cylindre euh, qui est le contenant. Ensuite de ça, je vais faire, euh, aller chercher l'option coque pour vider l'intérieur de mon cylindre sur euh, une des faces. Donc euh, coque, on vient sur l'extrémité. Et là, on va avoir l'épaisseur de la paroi de 5 mm. Donc, je mets un 5 mm comme épaisseur. On se rappelle, il va laisser de la matière de 5 mm sur tous les côtés, sauf celui que j'ai sélectionné. J'aurais pu choisir, si je voulais faire un tuyau, j'aurais pu choisir le, le dessous puis laisser 5 mm. Il aurait fait un, un tuyau à ce moment-là. Mais là, pour l'aiguille, c'est correct. On va cliquer sur OK. Par la suite, on va faire un espace pour être capable de faire euh, nos filets. Donc, euh, je vais aller enlever un peu de matière sur le pourtour, sur 8 mm. Donc, je vais faire une esquisse ici. Je vais venir faire une projection de géométrie sur l'extérieur. Et par la suite, je vais venir utiliser la fonction décalage. Donc, je vais venir choisir la dernière géométrie que j'ai dessinée. Puis, je vais lui demander de la décaler sur une certaine distance. Donc, ça, si jamais la première change, cela va changer. Donc, je vais lui demander un 2 mm de décalage entre les deux euh, les éléments. Et je vais terminer l'esquisse. Et cette partie-là, ici, ben l'anneau extérieur uniquement, je vais le faire extruder en enlevant de la matière. Donc, soustraction. Puis, je vais venir chercher seulement cette région-là. Il l'ai pas choisi. Je vais le choisir à ce moment-là de 8 mm. Donc, on va voir. Oh, c'est le mauvais que j'ai choisi, donc je vais revenir sur Contour. Je n'ai pas choisi le bon, c'est lui ici que je veux. On va annuler, je vais recommencer. Extrusion, je viens choisir seulement cette partie-là. Bon, là, ça va fonctionner. Soustraction de 8 mm. Et là, on va cliquer sur OK. Donc, j'ai fait un éproulement. Puis maintenant, je vais pouvoir faire mon filetage ici. Donc, je vais venir sur Filetage. Il nous demande c'est quoi la face où je veux faire un filet. C'est sur cette section-là ici. Et dans spécification, je vais pouvoir venir. Euh, ici, j'aurais pu choisir aussi de dire, euh, ben je le veux sur quelle longueur, 10 mm ou quoi que ce soit. Mais moi, je le veux jusqu'à l'épaulement. Donc, c'est correct. J'ai marqué longueur entière. Spécificité souvent, je vais choisir euh, soit de taraudage euh, euh, vis unifié ou encore euh, taraudage de tuyau ici. Donc, euh, c'est des gros flex ça prend pour être capable de les imprimer là, avec euh, l'imprimante 3D. Donc, moi, je vais prendre euh, filetage de tuyautine. Ensuite de ça, bon, la taille, il va nous en recommander, le 37,897, je vais garder ça avec le G, je pourrais le changer, mais il va nous mettre un message d'erreur, mais des fois, ça fonctionne très bien pareil. Euh, à droite, pour être capable de le visser, on va cliquer sur appliquer, là, il met un message d'erreur, c'est pas grave, et on va tout simplement annuler. Par la suite. Donc, c'est des filets, comme j'ai dit, c'est un calque, c'est pas des vrais filets, c'est seulement l'image image qu'Inventor euh, met dessus. Si jamais j'imprimais euh, ça, la seule chose que j'aurais, c'est un cylindre, il n'y aurait pas de filet dessus. Donc, euh, je vous ai fait installer là, préalablement là, euh, le module complémentaire Cool Orange. Donc, si je vais cliquer sur Cool Orange, puis je viens voir le Thread Molder qui est ici. Donc, il va avoir une fenêtre qui va ouvrir. Et là, on nous demande bon, de sélectionner euh, les filets. Ben, je vais venir ici sur le filetage. Je vais cliquer dessus. Il va apparaître ici. Et là, ben, je vais tout simplement faire « OK ». Et lui, il va venir me dessiner justement les filets. Donc ça, c'est sur de vrais filets qui vont pouvoir être imprimés. On a vu qu'il vient de masquer euh, le filetage, puis qu'il a fait deux révolutions hélicoïdales pour être capable d'arriver à faire les filets. Donc ça, en fonction de la dimension des filets que vous avez choisis, lui, il va directement faire ce, euh, cette extrusion-là là, pour avoir les filets qui ont été euh, demandés. Donc ça, c'est très facile à faire, là, puis c'est un, un petit module complémentaire qui est très utile. Puis, vous voyez que c'est quand même des gros filets parce que l'imprimante a quand même une limite là, dans la précision qu'elle est capable de faire. Puis, cette grosseur de filet-là, il n'y a pas de problème là, pour euh, l'impression. Je vais revenir sur euh, modèle 3D. Je vais juste, euh, sur cette de, première pièce-là, juste venir changer la couleur. Donc, vu que tout veut euh, d'une seule couleur, je n'ai pas besoin de rien sélectionner. Puis, je vais venir choisir tiens, un, un petit vert foncé. Et pour cette première pièce-là, je vais euh, venir... Euh, enregistrer, je vais l'appeler « Contenant ». Et également, je vais venir l'exporter parce que si je voulais l'imprimer, donc « Format KO », je vais choisir le format « STL », puis « Contenant.STL », c'est parfait, j'enregistre. Donc la première pièce est faite. Donc pour euh, la nouvelle pièce, ce qu'on va faire, euh, on va venir ici euh, dans ma page d'accueil, on va venir sur euh, pièce Désolé pour le message d'erreur, vous ne devriez pas l'avoir. Et là, on va débuter justement là, notre euh, euh, couvercle. Donc je vais venir ici, je vais venir choisir euh, le plan euh, XY. Et là, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, euh, faire un esquisse pour faire euh, une extrusion par évolution. Donc, euh, je vais venir euh, choisir une ligne. Je vais faire une première ligne d'une certaine longueur, deuxième ligne d'une autre longueur. Je vais passer sur Escape, puis là, je vais définir les longueurs sur ces deux lignes-là. Donc... Euh, la, la ligne qui est ici, je vais lui donner un 19 mm. Donc, euh, pour être capable d'avoir un diamètre de 38. Et la hauteur qui est ici, je vais lui donner un 15 mm. Par la suite, là, je vais faire euh, des contraintes. Si je regarde là, présentement, là, euh, ma pièce n'est pas contrainte du tout. Donc, euh, je vais venir euh, contrainte. Et, pardon. Je vais venir contrainte verticale, ça, ici, avec le point central. Et je vais venir contraindre à l'horizontale l'extrémité de la ligne avec le point central. Donc cette pièce-là est contrainte. Par la suite, je vais venir utiliser l'option décalage. Donc ici, je vais cliquer sur décalage. Je vais venir choisir les lignes. Puis là, je vais décaler d'une certaine longueur, donc de 3 mm. Donc l'espace entre les deux, si les dimensions ici changent, l'espace entre les deux restera de 3 mm. Il va me rester à venir fermer mon esquisse pour être capable de faire une extrusion, donc je viens sur les deux extrémités, je viens cliquer sur chacun des coins, et mon extrusion est terminée, avec, euh, comme point de référence, le point central de mon point cartésien. Et là, ce que je vais faire avec cette forme-là, c'est que je vais venir sur euh, Extrusion par Révolution, donc on vient ajouter de la matière, par défaut, il a choisi notre esquisse, puis là, il nous demande de choisir c'est quoi l'axe que je vais utiliser, donc ce que je vais utiliser c'est l'axe qui est ici, l'axe ça me prend absolument une droite, puis je sais que euh, cet axe, euh, cette droite là ici est directement en ligne avec le point central de mon plan cartésien donc je vais tout simplement le sélectionner je veux que ce soit complet, j'aurais pu y demander sur un certain angle ou quoi que ce soit là, et je vais tout simplement cliquer sur ok donc ce que je viens de faire, au lieu d'utiliser la fonction coque, que j'aurais pu faire aussi ben, je viens de dessiner là, euh, la forme de mon couvercle euh, par la suite, euh, je vais venir sur la face dans des sous, puis je vais partir en esquisse. Lorsqu'on veut faire des filets là, euh, pour que ça fonctionne avec l'imprimante 3D au niveau de la tolérance, là, euh, il faut absolument que le cylindre interne puis le cylindre externe ait euh, une certaine euh, distance entre les deux, au minimum à 1 mm. Euh, on peut jouer très très serré, là, euh, des fois à 0.6 mm, là, mais au minimum entre le diamètre du cylindre interne puis du cylindre externe, on veut avoir au moins 1 millimètre de jeu donc euh, moi je vais créer ce, cet élément là, là en retirant, là, faire un éproulement mais à l'inverse de l'autre que, que l'autre, donc je vais venir sur commencer l'esquisse, je vais venir sur le pourtour, donc là je suis sur le pourtour ici là, de euh, mon couvercle là, à l'intérieur je vais faire une projection de géométrie de la zone interne et je vais faire un décalage ici de 2 mm. Et là, ce que je vais avoir, c'est que je vais avoir, j'ai terminé l'esquisse, je vais venir faire une extrusion seulement de la partie interne en retirant de la matière de 9 mm. Donc, l'autre épaulement était de 8 mm. Cela va être de 9 mm, donc un mm de plus, plus long. Donc, je suis sûr certain que mes filets vont pouvoir aller jusqu'au bout lorsque je vais vouloir les visser. Puis ici, ben là, présentement, ce que j'ai, j'ai un diamètre de 36 mm, tandis que l'autre, le contenant, avait un diamètre de 34. Donc, je vais avoir un jeu entre les deux pièces lorsque je vais vouloir faire le, le filet. Donc, moi, il me reste à faire mon filet ici. Donc, je vais venir sur Filetage. Je vais venir choisir la face interne ici. Et sur les spécificités, je vais aller choisir les mêmes spécificités que l'autre, donc 37,897, gauche, droite, etc. Donc, je vais cliquer sur « Appliquer » et « Annuler ». Comme l'autre, il va falloir que je fasse ces vrais filets avec le module « Cool Orange », donc je vais venir sur « Cool Orange Trend Molder ». Je vais venir choisir dans mon menu le filetage que je veux réaliser. Je clique sur « OK » et à nouveau, il vient de me faire les filets à l'intérieur avec une révolution puis un élément hélicoïdal. Euh, ce qui va me rester à faire c'est de faire un trou pour laisser passer le crayon Donc je vais venir sur modèle 3D sur l'esquisse, je vais venir sur la face qui est ici Je vais venir faire un cercle d'un diamètre de 12 mm Et ce cercle là, une fois que l'esquisse est terminée Je vais venir faire l'extrusion en ouverture Puis là je vais demander de passer à travers tout donc, si jamais il y a quelque chose qui arrive, il va, même si l'épaisseur euh, devient plus épais, euh, si je décide de faire des changements, ça va passer à travers toute la matière pareil. Je vais aller à l'intérieur, puis là, ben, on va dessiner là, euh, la partie métallique, mais même si ce n'est pas réel, mais on va, on va le dessiner pareil, l'intérieur. Euh, Donc, je vais venir débuter une esquisse ici, sur la face interne. Donc, si on regarde, c'est sur la face qui est ici. Euh, la forme que je vais dessiner ici, euh, ça va être un rectangle. Je vais commencer avec un rectangle à centre à deux points. Donc, je vais me remettre en face à, à du bas. Je vais venir sur le point centre, je vais agrandir et là, ben, je vais marquer 14. Je vais peser sur table pour changer de fenêtre et je vais marquer 14. Donc là, je vais avoir un carré de 14 par 14. Je pèse sur Enter à ce moment-là. Je vais terminer cette esquisse-là. Je n'en ferai pas l'extrusion tout de suite parce que là, euh, moi je veux avoir euh, euh, une forme triangulaire là, pour, euh, comme on a là habituellement là, pour euh, l'église crayon. Donc ce que je vais faire, euh, je vais commencer par euh, décaler le plan ici de 25 mm. Donc euh, je vais créer un nouveau plan, décalé d'un plan. Donc je vais venir sur la face interne. Je vais cliquer, puis là il me demande décalage de combien, Bien, je vais marquer 25. Je vais juste m'assurer qu'il est dans la bonne direction. Donc, je vais juste faire pivoter pour voir ce que ça donne. Oui, c'est ça. Donc, 25 mm vers l'intérieur, si on veut. Je vais cliquer sur OK. Un nouveau plan de travail va apparaître ici. Je vais créer une deuxième esquisse ici. Toujours avec le rectangle centre à deux points. Je vais venir sur le centre. Je vais agrandir. Puis là, ben, moi, je vais avoir un 2 mm. Je pèse sur Table. Et dans l'autre dimension, je veux 14. Et je pèse sur Enter. Je vais terminer l'esquisse. Et là, ce que je veux faire, c'est utiliser l'option lissage. L'option lissage va nous permettre de d'utiliser deux esquisses, puis que la forme, ou plusieurs esquisses, que la forme soit. Euh, euh, s'extrude entre les deux pièces en utilisant les deux géométries. Donc, euh, si je plierai un lissage, là, il me demande d'utiliser les contours. Donc, le premier contour, je vais venir choisir le pourtour du carré 14 par 14 Et le deuxième contour, ça va être euh, euh, le, le petit rectangle qu'on a fait là, en deuxième. Et là, vous voyez, la forme va apparaître. Si c'est ce qu'on veut, c'est OK. Et à ce moment-là, ben, je vais avoir là, la forme générale de l'aiguille, normalement, qui est la partie de métal à l'intérieur. Par la suite, il va falloir un, faire un cône à l'intérieur qui va permettre de recevoir le crayon. Donc, je vais faire utiliser la même fonction de lissage. Je vais être obligé encore de définir deux esquisses. La première qui va être ici, en plein centre, on va faire un cercle de 8 mm. Donc, 8, Enter. Je vais terminer l'esquisse. Ensuite de ça, le deuxième élément, on va le faire sur cette face-là aussi. Je vais venir commencer une esquisse sur le plan de construction 1. Et là, tout ce que je vais venir placer, c'est un point. Donc, un point qui va faire le sommet. Puis là, je vais venir ici. Puis, je vais tout simplement placer un point à l'extrémité. J'ai seulement cliqué. Puis là, à ce moment-là, j'ai un point qui vient d'être mis à cette place-là. Je vais terminer l'esquisse. Donc, le petit x, c'est mon point. Et par la suite, que ce, que, ce que je vais faire, je vais utiliser l'option Lissage. Et dans le lissage, je vais utiliser le point extrémité comme élément de référence. Et le deuxième esquisse, c'est mon cercle de 8 mm. Et là, ce qui est important, c'est de venir soustraction pour enlever de la matière. On va cliquer sur OK. À ce moment-là, vous pouvez avoir à l'intérieur votre cône. La dernière chose, ce serait de faire la rainure là, pour permettre euh, la sortie. Là, euh, de, des éléments qu'on va normalement aiguiser. C'est sûr qu'il n'y aura pas de lame. Là, on dessinera pas la lame, là, mais euh, on va venir faire euh, l'ouverture du moins sur le côté pour voir là, le cylindre à l'intérieur. Je, euh, je, je vais venir retirer là, euh, le plan de construction. On n'a plus besoin. Donc, clic droit de visibilité. Ça va être plus facile pour faire le reste du travail. Donc, je vais venir euh, débuter une esquisse. On va venir sur la face, une des deux faces de côté. Je vais juste changer un petit peu euh, la perspective. On va venir faire un rectangle. Ici. Et là, les dimensions que je veux, j'ai choisi le point centre de cette face-là. Là. Je veux avoir euh, 3 mm par euh, 26.6. 26 je vais sur Enter. Donc là, j'ai ma première esquisse qui est faite. Et là, avec ça, tout ce que je vais faire, je vais faire une extrusion de 5 mm. Donc, je vais faire « Extrusion ». Je ne sais pas pourquoi il fait la sélection totale. Puis là, ben, ce qu'on veut ici, c'est seulement 5 mm. Et on va avoir notre ouverture là, sur le côté à ce moment-là. Parfait. Donc, on peut voir qu'on va au travers. Euh, il me restait deux petites affaires à faire, là, deux petits congés. Là. Donc, je vais faire un premier congé ici. Euh, de 2.1 mm. Et ensuite de ça, sur le pourtour extérieur, un congé ici de 1 mm. Je vais venir changer euh, les couleurs. Donc, euh, ce que je vais utiliser, je vais utiliser euh, la révolution. Euh, l'extrusion, je vais utiliser le filetage. Ainsi que l'extrusion 2. Pour... Euh, faire le couvercle, je vais le faire noir donc lisse noir et par la suite euh, les éléments de lissage 1, lissage 2 et l'extrusion 3 je vais venir les mettre, chrome j'ai oublié le congé 2 effectivement je vais le mettre chrome aussi pas le congé 2, pardon, le congé 1 je vais le mettre Chrome et il y a mon congé 2 que j'ai oublié de sélectionner tout à l'heure que je vais mettre noir, les, les noir F4, on va regarder ce que ça donne parfait, tout ce qu'on va faire maintenant c'est l'enregistrer, je vais l'appeler couvercle Et lui également, on va venir euh, l'extruder, euh, pas l'extruder, mais exporter. Fichier exporter, format CAO, couvercle.stl. On va enregistrer. À ce moment-là, vous avez vos deux pièces. Vous voyez ici, vos deux pièces sont ouvertes. Donc, je peux aller soit dans le couvercle ou dans le contenant, passer de l'un à l'autre. Je vais vous montrer une dernière petite fonction. Là, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, on avait... Euh, une possibilité de te faire des mesures là, si on va dans outils puis je viens sur mesure euh, si je viens sur le pourtour je vous disais qu'on avait un cercle de 36 mm donc il me donne le diamètre justement de ce cercle là si euh, je vais dans le contenant et euh, je vais juste euh, fin de la pièce je vais juste venir ici puis je mesure le diamètre qu'on avait ici bien, je vais retourner dans outils mesure puis, je vais juste venir sur le pourtour. Donc, on a 34 mm. Donc, celui-là, à l'interne, est plus petit que l'externe. C'est ce qu'on voulait. Je vais juste redéplacer à la fin de la pièce ici. Et à ce moment-là, mon dessin est complet. Donc, je vais... Pour euh, votre petit devoir ou activité, là, vous allez avoir à réaliser le boîtier et le couvercle d'une euh, lampe de poche. Donc, euh, c'est les bases. Là, euh, je vais vous fournir, comme à l'habitude, un plan. Puis, je vais également vous donner un cours vidéo qui vous montrera, moi, la façon dont j'ai fait les deux pièces. Pour l'assemblage des pièces, ce sera peut-être d'autres euh, auto-formations qui nous permettront de vous montrer là, ces éléments-là. Donc, bon défi